Agnès Buzyn, tu abuses. Ta guerre contre les enfants est perdue. Oui, citoyenne Agnès Buzyn, c'est à toi que nous nous adressons en ce vendredi 23 février, jour de fête de Saint-Lazare. Agnès Buzyn, tu mens. Nous allons appeler ici un chat un chat. Nous entendons t'offrir un recadrage pédagogique, on ne peut plus clair, qui ne peut qu'être salutaire pour tous nos concitoyens et ta propre sauvegarde. Agnès Buzyn, tu tentes d'empoisonner près de 800 000 bébés par an. Ceci s'appelle un crime. Agnès Buzyn, tu as ouvert la guerre aux enfants. Nous ne te laisserons pas faire. Ta loi des onze vaccins poison ne sera pas appliquée. Agnès Buzyn, tu mens et tu sais que tu mens. Ou alors jette ton diplôme immérité de médecin. Tu oses prétendre publiquement que les adjuvants des vaccins ne sont pas toxiques. Des chercheurs italiens, légitimes et crédibles, intègres et indépendants, ont identifié en 2017 plusieurs dizaines de composants métalliques, nanométriques, dans 44 vaccins, dont des 11 poisons. Le seul vaccin propre, un vaccin pour chat. Strictement personne ne répond aux questions scientifiques majeures qui se posent face à ces nanotechnologies toxiques dont les effets sont radicalement inconnus à ce jour. De même, tu connais aussi bien que nous la question de l'aluminium. Le dossier est amplement documenté aujourd'hui par les plus grands noms de la recherche et de la médecine lorsque ceux-ci réussissent à sauvegarder leur éthique de soignant. Agnès Buzyn, tu mens car tu sais que les poisons que tu veux nous vendre et nous imposer ne sont que d'infâmes mélanges de molécules violemment toxiques dont aucun scientifique ne peut à ce jour anticiper les interactions et les effets sur nos corps et nos cerveaux. Agnès Buzyn, tu ne nous feras pas croire que tu ignorais que tes vaccins sont des poisons destinés à réduire les populations de la planète. Les idéologues malthusiens de la prétendue nécessaire réduction des populations l'annoncent depuis des années. Agnès Buzin, nous avons compris que tu nous... que tu sers aux citoyens une vaste opération commerciale faite de manipulation de l'information scientifique et de dénigrement ou d'assassinat de ceux qui dérangent par leurs questions et leurs alertes. Tes poisons ne sont pas des vaccins, mais l'arme d'un crime contre les enfants. Nous prenons acte de cette déclaration de guerre civile que tu nous as faite, et nous te disons... Tu as perdu ta guerre, ta loi ne sera jamais appliquée. Nous en sommes désolés, l'heure n'est plus de débattre, mais de combattre. Notre combat symbolique ne cessera qu'avec ta disparition de la scène publique, toi et ta loi des onze vaccins poisons. Il va donc falloir que chaque Français prenne parti dans cette guerre que tu as déclarée aux populations. Agnès Buzin, tu ne peux ignorer que ta loi enfreint le code de Nuremberg, tout comme le pacte des droits civils et politiques de 1966, ou le pacte d'Oviedo de 1997, de qu'il rappelle qu'il est interdit de soumettre une personne, sans son libre consentement, à une expérience médicale ou scientifique, ou encore que l'intérêt et le bien-être de l'humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. Or, ta loi des onze vaccins est bien une expérimentation médicale, chimique et nanotechnologique à grande échelle qui advient en violation du principe de précaution et de la morale ordinaire, en violation de la loi Kouchner ou des articles 16 et suivants du Code civil. Tes onze vaccins pour plus de deux mille bébés par jour ce sont plusieurs dizaines de milliers d'enfants inexorablement atteints d'effets secondaires pouvant provoquer de nombreuses morts indues. Agnès Buzin, tu agis avec ta loi comme une véritable terroriste, à mi-chemin des inspirations idéologiques nazies et du radicalisme islamique, enfermé que tu es dans tes croyances, sectaires. Tu crois détenir la vérité, et tu prétends agir pour le bien des autres, tout en les empoisonnant. Cela pourrait s'appeler psychopathie, perversion, intégrisme. Nul humain, sensé, ne débat avec un terroriste dans l'instant où il commet son crime. Nous craignons, Agnès Buzyn, que tu ne sois la prochaine victime de la mafia dont tu appliques les plans eugénistes et malthusiens. Ils n'hésiteront pas à te sacrifier pour ton échec. Car une belle majorité de citoyens libres et souverains, a désormais compris. Tu mets en œuvre les projets d'une bande criminelle organisée qui utilise les services publics pour une vente forcée de faux vaccins qui vont enrichir les actionnaires de l'industrie des chimistes empoisonneurs tout en ponctionnant les fonds de la sécurité sociale. Agnès Buzyn, tu mens et tu nous voles tout en empoisonnant nos enfants et nos petits-enfants. Pourquoi donc ton ministère n'utilise-t-il pas tous ses budgets pour supprimer les 70 000 placements abusifs d'enfants ou soutenir les personnels médicaux sociaux en si grande souffrance ou encore lutter contre les réseaux et sectes pédocriminels qui impliquent des acteurs d'État au plus haut niveau dans l'abus et le sacrifice d'enfants au culte de Moloch. Quel budget de ton gouvernement pour retrouver les onze mille enfants disparus Quel budget de ton ministère contre les trafics d'organes et les déclarations prématurées de décès en milieu hospitalier Agnès Buzyn, tu as perdu ta guerre. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus médecin. Tu n'es plus crédible, tu n'es donc plus légitime. L'heure n'est plus de débattre, mais de combattre. Nous en appelons solennellement à tous les personnels soignants, libéraux ou fonctionnaires, médecins, pharmaciennes et pharmaciens, infirmières et infirmiers, travailleurs sociaux, responsables médicaux administratifs, enseignants et éducateurs, la plupart d'entre vous savent. Il va vous falloir désormais prendre parti devant vos concitoyens. Acceptez-vous d'appliquer une loi criminelle ou assumerez-vous d'entrer en résistance face aux crimes organisés portés par certains acteurs publics, complices des vendeurs de poison, eux-mêmes protégés par un système judiciaire à leur service L'heure n'est plus de débattre, mais de combattre. Nous en appelons solennellement à un sursaut de conscience collectif. Il est temps de sortir des pathologies et des violences imposées aux peuples souverains par des élites particulièrement malades et dangereuses pour le bien-être des humains qu'elles cherchent à contrôler comme du bétail. L'heure n'est plus de débattre, mais de combattre. Nous appelons tous les citoyens libres et souverains des peuples francophones à s'opposer par tout moyen non violent, symbolique, humoristiques, artistiques, verbaux et judiciaires, s'opposaient donc avec la plus grande détermination à toute injection des onze vaccins poison Agnès Buzyn à quelque enfant que ce soit. Nous les appelons tout autant à, à confronter leurs médecins et pharmaciens et tous autres professionnels de la santé pour leur rappeler leurs responsabilités et leurs premiers devoirs de professionnels ne pas nuire. Or, la loi Buzyn est une véritable condamnation à mort ou à des maladies incurables pour un nombre injustifiable d'enfants, sans compter les conséquences génétiques. L'heure n'est plus de débattre, mais de combattre. Nous appelons tous les dissidents et résistants aux attaques contre les peuples menés par des élites de plus en plus violentes et barbares à s'engager avec la plus grande intensité dans cette guerre civile qui nous est imposée par certains acteurs de l'État. L'heure n'est plus de débattre, mais de combattre. Nous appelons ici solennellement les forces de sécurité de ce pays, policiers, gendarmes, CRS, militaires, et les fonctionnaires intègres qui veulent rester au service de la population, à entrer en résistance pour assumer leurs devoirs républicains en sachant désobéir aux ordres illégaux et illégitimes. Agnès Buzin, tu as perdu tu n'existes plus, tu n'as jamais existé et tu n'existeras jamais, dans aucun temps ni aucun monde. Nous en sommes désolés pour toi et nous, te, et nous prierons pour que tu te libères des mages noirs pour qui tu travailles et pour que les citoyens en colère ne t'offrent en place publique, les plumes et le goudron que tu mérites. Non, tu n'empoisonneras pas nos enfants. »